Les, les gens d'avant, mettons ici, c'était tous les gens du, du Bergotte qui arrivaient. Là, là, là, là, les gens du Bergotte. Alors, ils se connaissaient déjà en baraque. Alors, ils sont arrivés ici, ça fait qu'ils se connaissaient toujours. Celle du premier qui était voisine de baraque avec l'autre du... Là. Alors, t'es obligé qu'ils se connaissaient, ils se connaissaient, quoi. Si Kyrénère est aujourd'hui un quartier symbolisé par les six tours de 15 étages, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les premiers résidents arrivèrent à Keredern. Comme la situation de, re de relogement était urgente, tout s'est monté dans la hâte et les premiers habitants furent logés dans des baraques. Aux archives de Brest, nous avons retrouvé les mémoires de Jean Bézélec, qui rappellent l'habitat provisoire à Brest de 1945 à 1975 et le retent des baraques. Après la libération de Brest, il était urgent de reloger ceux que la guerre avait privés de leur maison. En attendant des solutions plus durables, près d'un sixième de la population brestoise habita dans des baraques, américaines ou françaises, réparties en 25 cités. Mais les demandes étaient bien plus nombreuses que les baraques elles-mêmes. Dès lors, à qui donner la priorité Cruel dilemme, ces baraques tant convoitées furent attribuées d'abord à la population active et dynamique, à ceux dont la présence était indispensable à la vie intellectuelle et économique du pays. Familles nombreuses, ouvriers et techniciens travaillant pour la plupart à l'arsenal ou au port de commerce, dans le bâtiment, employés d'administration. En revanche, inactifs, retraités et pensionnés, ne présentant pas l'intérêt général, avaient été écartés dans un premier temps. Bien des années plus tard, au 1er janvier 1957, on dénombrait à Kéréderme 363 baraques, 405 logements et 1766 habitants. Le temps coulait à Keredern et il y faisait bon vivre. La solidarité et la convivialité lui donnaient sa chaleur et sa légèreté. On échangeait des services, menus et précieux, les courses, la lessive, la garde des enfants, divers bricolages ou réparations. le de regrette ta baraque hein Tu pouvais laisser ta baraque ouverte, tu disais à la voisine, mais toi tu deux ou trois gauches chez nous, là. tu disais à la voisine, bon je vais faire euh, des courses, la porte est ouverte, j'en ai un au lit. Ici, si laisse ta porte ouverte, ici. Je ne suis pas sûr que... Ah, ça dépend des voisins. Ce n'est qu'à partir de 1967 que commencèrent les travaux de construction des tours dont un article de Ouest France de septembre 1970 nous dit. On prétend que les Français sont individualistes. Il faut espérer que les futurs habitants de quai en multipliant les échanges entre eux, prouveront que la vie collective est chose possible. Grâce aux équipements qu'ils auront la chance d'utiliser, et qui devraient faire de nous une petite ville où il fait bon vivre. Il y a des bons et des mauvais, mais pas dans l'ensemble, je ne pas, plus meilleur qu'ailleurs. Ils de temps en temps. Euh... Euh, bah moi je vais souvent, parce j'ai des collègues là-bas, donc... Euh... Autrement, le quartier est sympa, quoi. Ouais. Ça, ça va. T'habites où, toi, sinon euh... Moi, j'habite euh, à -en Donc euh, ouais. voilà, quoi. C'est vrai que pour y aller, c'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai que le vélo, donc... Euh, bon, il y a le bus, quoi. Autrement, ça va, quoi. Tranquille. Ouais. Ouais. Le quartier, il y a une bonne ambiance, quand même. Et ouais. le soir, c'est vrai que c'est pas, pas totalement tété mais autrement, ça va. C'est bien. Ouais. C'est ouais. pour travailler, en fait. Mais ça va, c'est bien ici. Je passe de temps en ouais. temps aussi avec euh, les amis pour voir des gens que je connaissais Mais je trouve que c'est pas mal, ça va, comme quartier. Ouais. Voilà. Il, y a, il y a de la vie, il y a, enfin, je sais pas, il y a quoi qui ouais, Il y a de la vie, il y a tout ce qui est à côté, il y a des petits magasins, il y a tout, ça va. Pas besoin d'aller plus loin, il y a tout au quartier, ça va là. Il n'y a pas des trucs qui, qui vous manquent ou... Non, quand il y a deux ou trois trucs qui se passent en ville, on bouge un peu, mais ça va. sinon Parce que j'habite un peu plus loin, quoi. mais sinon je suis dans le quartier, des fois, ça va. Je trouve que ça va, ça va. Ok. okay. Yeah. <rire> okay. J'ai que j'avais ma soirée que ça allait bon tout ça puis des petits-enfants, quoi. Connaissez beaucoup de monde dans le quartier du coup. Je connais tout le monde. <rire> je connais pas tout le monde mais. Hein. Artières, ah, c pour ça, euh... Il y a des endroits dans le quartier où vous vous retrouvez, où les habitants... Bah euh... ben, moi j'ai pas une plane, je vais chez ma fille jouer aux cartes euh, trois fois par semaine, le cabinet derrière, dans rue euh... charpentier. Je joue jusqu'à 3 heures du matin, j'ai pas une plane avec des jeunes, ils viennent me reconduire tous jusqu'à la maison. On voulait savoir, qu'est-ce que vous pensez de, de Carré d'Herne? Oh, ben, depuis quelques temps, c'est un peu plus calme. Ah ouais C'est-à-dire bah point de vue vandalisme, vandalisme et tout ça, ça. Mmh. Nous, on, on s'en aperçoit, on fait le nettoiement euh, tous, les, tous les semaines ici, on, on voit, il y, y a moins de casse c'est plus calme. Hein. C'est pas, pas un quartier qui m'inspire confiance non plus, donc. Euh... Ah ouais. T'as entendu des trucs en fait Bah j'ai entendu qu'il y avait souvent des agressions. Donc euh, j'ai de traîner là-bas. Évitez à Brest Oui, euh... oui. ouais. Et euh... et donc ouais, c'est un quartier, le nom ça vous dit rien non plus. D'accord, donc ça se trouve en fait entre Lambé, Bellevue, Kérinou, en ce moment là, il y a un super U qui est, est pas très bas. loin. Ouais. Dans le bas de Kérinou ouais. ouais, et euh, donc justement tout près de ce super U, il y a des grandes tours autour. D'accord. Et ben c'est là. D'accord, oh, <rire> Vous connaissez ouais, de nom, mais euh, je suis passé quelques fois, mais c'est tout. Euh. Tu es passé parce que tu avais des trucs à faire là-bas Non, ou, euh... parce qu'avec le bus, avec le 8, on passe de là-bas. C'est euh, <rire> tout. On sait pas plus quoi sur non. le quartier. C'est pas du tout. Et a priori, quand tu le vois comme ça, tu te dis quoi ou tu bah, c'est un peu la cité quoi. <rire> j'ai pas, j'ai pas été dedans donc. Ah non. Code le nom, mais je connais pas. Mec, tu, tu sais où donner. ça se trouve avez... Non même pas. J'aurais dit du côté de Kerinou mais non. tu connais le nom parce que oui, tu ouais mais je veux pas dire les, les raisons ce serait pas, pas utile. <rire> Simplement. Les réputations ne non... euh, se révèlent souvent pas euh, réelles, donc euh, pas ouais. la peine. Voilà. On est parti donc à de demander aux gens du quartier ce qu'ils en pensent de leur quartier, tout ça. Oui. Et à la fois les gens qui n'y habitent pas, oui. savoir en fait, ben, est-ce qu'ils connaissent déjà et -ce qu Comme ça sommairement, oui. oui. Hein, euh, bon, C'est un des deux quartiers que j'évite dans Brest, bien sûr, avec Montanézel et Caréderme. Hein, euh, bon, euh... Euh. Bon ben bah voilà quoi. Hein, euh. Vous l'évitez parce que. Bah compte tenu d'une part de la faune qu'il y a, hein. Bon. Euh, oui, euh, hein, euh. J'y vais si j'ai si j'ai besoin de m'y rendre, je m'y rends, mais c'est pas vraiment un quartier que je fréquenterai par plaisir. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et c'est surtout pas un quartier où j'irai habiter par plaisir. Ouais. La faune, c'est les jeunes en fait ben oui, ben il semble que c'est euh, un quartier à... C'est pas spécialement les jeunes, bon, les jeunes, a, mais euh, c'est effectivement un quartier à problème. quoi. Hein, bon, c'est évident. Mais bon, je pense qu'effectivement, il euh, y a aujourd'hui euh, un gros problème qui est, euh, qui est lié sans doute au problème social. C'est évident qu'il y a des gens, de beaucoup de gens... Euh, qui sont euh, désœuvrés et ça rend, engendre certainement des envies qui peuvent emmener vers une certaine délinquance, voire une petite délinquance. Mais c'est vrai que, bon, effectivement, il euh, faudrait trouver des solutions. Hein. Euh, mais ben, moi, j'en ai pas particulièrement. Il faudrait organiser euh, des travaux, des trucs pour les jeunes Parce qu'autrement, il y a du bordel à chaque fois. Tu penses que c'est ça en fait Toi t'es en... en manque de... T'aimerais bien faire plus de trucs quoi Ouais, voilà. On aimerait bien faire plus de trucs. Ce serait mieux. Genre quoi Je sais pas. Il, faut... Il faudrait faire des trucs pour qu'on fasse des jeux. Plein de trucs. Parce qu'on s'ennuie autrement. Et autrement, on... on va faire des grosses conneries. Ouais, vous êtes anthropote en fait et ouais. puis ouais c'est. Ça, euh, ça va partir comme ça, on ne saura même pas ce qu'on va faire. Il faudrait mieux organiser des choses. Okay. 30 ans, Il y a toujours eu les grandes tours ou c'est arrivé euh, d'un ah, coup oui, oui, oui, quand je suis arrivée, il y avait toujours ces tours-là. Oui, oui, oui, oui. ou... ils, ils en ont construit d'autres ah, depuis ou Ils en ont construit. Il n'y a qu'une tour, la tour numéro 6 qui a été construite euh, euh, je ne sais pas combien de temps après. Non, mais en tous les cas, il y a donc euh, les enfants et donc les mamans faisaient donc euh, un piqué de grève parce que euh, à la place de cette tour-là, donc euh, les enfants jouaient et ne voulaient pas que cette tour là, soit, soit construite. Et on, un, un, pendant un certain temps, on l'appelait d'ailleurs la tour X. 75 ou 76 qu'elle a dû être construite cette tour-là, à peu près. Non, on est en 2003. En 2003, moi, je vois que, que mais il y a une bonne jeunesse qui respecte. Qui... Et c'est pas marché sur les prix, ce qui est normal. Avant, nous, dans les années 75, on n'avait pas le droit à parler, on n'avait presque le droit à rien. Et le, les, comme dit, les temps changent. Qu'est-ce qui a changé voilà, tout. Le comportement des gens, Et surtout les jeunes. Là, on a eu le feu euh, chez les Meus, au week-end. Bon, c'est les rôles d'entrée, euh, c'est du tapage jusqu'à des heures indues. Quoi. Vraiment bon, ça a changé. C'est même devenu une honte. Oui. Ah ouais. Ça fait longtemps que vous habitez ici. Ah, tu tu ah, peux ça te Oh ça fait une euh, trentaine d'années. Ouais. Euh, c'est depuis quelques années seulement Ah ouais ouais ouais ouais. ouais, ouais. Depuis euh, 5-6 ans là c'est devenu effrayant. Ah. Ah ouais. C'est quelque chose que vous ressentez au quotidien. Ah oui ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Là, on a eu des battes de portes de cassées. Bon, les bons là-bas ont été cassés ce week-end aussi. Euh... Euh, donc, euh, votre votre rôle de gardien, en fait, opaque, euh, consiste en quoi, en fait, au travail de quotidien Notre travail au quotidien. Ouais. Ouais, notre travail au quotidien, en fait, bon parce que euh, tous les quartiers sont différents, je dirais. Hein, donc, euh, dans différents quartiers, il y a des gars qui sortent des poubelles, des collègues. Ici, on n'a pas de poubelle à sortir, ce sont des échos des 5000 qu'on a à l'extérieur. Donc, déjà, c'est une charge de travail qu'on a en moins, je dirais. Mais bon, euh, autrement, bon moi, je considère euh, ici, pour, mon, pour, enfin, pour ce quartier ici ça fait faire 10 ans que je suis ici. Je dirais qu'il y a 50%, 50%, 60% donc, de, de nettoyage, je dirais, de propreté, je dirais. Et donc 40 à 50% donc de, de relationnel, de, de technique, de sécurité aussi, J'irai entre, entre autres. Quoi. Bon, on explique aux gens qu'est-ce qu'il y a autour. Quoi. Il y a le Bidl, la boulangerie, super rue les écoles, le, le, ben le PINS maintenant, le centre social, enfin bon, il y a plein de choses maintenant qu'on qu peut rajouter, à tout ça. Non, je ne sers pas de balance, on sert plutôt de guide, J'irai. Et puis bon, les flics, bon, c'est leur rôle, nous, c'est notre rôle de gardien, mais ça s'arrête de gardien uniquement d'immeuble, je dirais, c'est pas gardien de la, la voie publique. Thank <laughs> you. T'as pas vu l'autre jour à l'Assemblée nationale, il y a eu une discussion là. Bah, Chirac, qu'est-ce qu'il a eu Il a eu que 19% hein, des voix. Ah, C'est nous les socialos euh, qui ont voté pour lui. Il hein. ne pas oublier hein, les socialos comme nous, là. on a voté pour lui. Sans ça, ça a été le Pen, alors là, ça a été la galou. En fait, tu pire. Ah si, ça a été pire. Là là, là, là, là, du coup, il y a la révolution. Hein. Ah, il un peu Le Oh non, un peu. C'est-à-dire, il s'est tourné ses phrases, mais de quand même. Mon oeil, il, il mais ça a, été, ça a été Le Pen, alors là, alors moi, je reprenais mon fusil de chasse et puis... <rire> <rire> ah là, là, là. Il y a, il y a je sais pas, une centaine de jeunes. Qu'est-ce qu'ils font Soit on joue au foot, soit on fait la boxe, il y, a, il y a un ami là qui entraîne un peu, il m'a dit viens me donner un coup de main, il fera la boxe, il y a quoi d'autre Rien, Rien. Rien. Là, moi je pense que voir une maison de jeunes, ça peut un peu les orienter, il y a un éducateur, il y a un éducateur mais on ne le voit pas. Il y a à faire, il y a à faire. Même nous, notre équipe de foot, il y a quelque chose à faire. J'ai la tension de faire bouger le carton. Mais quand on est seul, ouais. hein, personne, ni la mairie, ni, ni un éducateur. Il un éducateur, il vient et met des affiches, tac, tac, il part, il, part, il, part, il, sent, il y a le son de son voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à attendre les prochaines élections. C'est à vous la jeunesse de... Ouais, mais on sait ce qu'on fait, on essaye. Ouais, ouais, Il ouais. ne faut, faut pas se laisser embrigader hein. par des, des tocards. Hein.